Bonjour, nous allons étudier les muscles de l'épaule. Les muscles de l'épaule peuvent être classés en quatre groupes selon leur situation par rapport à l'articulation de l'épaule. On parlera alors d'un groupe antérieur, un groupe latéral, un groupe postérieur et un groupe médial. Le groupe antérieur est représenté ici en superficie par le muscle, par exemple le pectoralis major. Le groupe latéral est représenté ici par le muscle deltoïde. Le groupe postérieur, on en voit ici certains muscles comme le, le grand dorsal, le trapèze ou là encore l'infraépineux. Et on a d'autres, on les reverra quand on parlera de ce groupe. Et le groupe médial est représenté ici par le muscle serratus antérieur. Ainsi, on aura donc à décrire différents muscles appartenant à l'un des quatre groupes qu'on vient de citer. Sur cette euh, diapositive, on peut reconnaître les différents groupes musculaires dont on vient de parler euh, sur cette coupe transversale passant par ce qu'on voit là, les têtes humérales. On reconnaît donc ici les têtes humérales, on reconnaît là la scapula et donc euh, l'articulation ici scapulo-humérale. On reconnaît donc l'articulation scapulo-humérale gauche et l'articulation scapulo-humérale droite. Donc les différents groupes musculaires sur cette coupe sont représentés là parce qu'on est en train d'entourer en jaune le groupe latéral représenté ici par le muscle deltoïde. On peut aussi voir L'un des constituants du groupe antérieur, on l'entoure ici en rouge, c'est le muscle ici pectoralis major. On peut aussi voir sur cette coupe certains muscles du groupe postérieur qu'on est en train d'entourer ici en bleu. Et euh, le dernier groupe va voilà, l'entourer. Ici en vert, c'est le groupe médial représenté ici par le muscle serratus antérieur. Nous allons donc commencer à étudier les différents groupes 1 à 1. Nous allons commencer par le groupe musculaire antérieur. Ce groupe est en fait composé de trois muscles disposés en deux plans. Un plan profond euh, constitué de haut en bas par le muscle sous-clavier ou sub-clavier et un autre muscle plus bas situé, il s'agit du petit pectoral ou pectoralis minor. Le plan superficiel de ce groupe est représenté par le muscle grand pectoral. Nous allons commencer de la superficie à la profondeur. Nous reconnaissons donc sur ce modèle anatomique, le plan superficiel du groupe antérieur de l'épaule, représenté ici par le muscle pectoralis major qui a la forme d'un éventail. Il est ici constitué de trois chefs. Le chef ici en bleu dit claviculaire, le deuxième plus bas situé dit sternocostal et le troisième dit Abdominal. Ce muscle ayant la forme d'un éventail, après ses insertions sur la clavicule, le sternum et la gaine du grand droit de l'abdomen, ces trois chefs vont confluer pour aller se terminer sur l'humérus et plus exactement sur le sillon intertuberculaire. Nous allons y revenir. Nous allons donc étudier maintenant ces insertions. Le premier chef, est représenté par le chef claviculaire. Il s'insère, comme on le remarque bien ici, sur le, le bord antérieur de la clavicule, plus exactement le tir médial du bord antérieur de la clavicule. Il se dirige obliquement en bas et en bord jusqu'au jusqu niveau euh, de le sillon intertuberculaire. On voit à ce niveau sa lèvre latérale. Concernant le chef sternocostal, il s'insère sur le manibrium sternal, sur le corps du sternum, mais aussi sur les cartilages costaux du deuxième, troisième, quatrième cinquième et 6e cartilage costal. À partir de là, les fibres musculaires vont se diriger obliquement vers le dors pour se terminer sur, là encore, la lèvre latérale du sillon intertuberculaire. Le troisième chef du muscle pectoralis major est représenté par cette partie qui est devenue ici bleue et qui représente le chef abdominal. Il s'insère sur la gaine antérieure du muscle grand droit de l'abdomen. Ces fibres se dirigent obliquement vers le haut et vers le dors jusqu'au niveau aussi de la lèvre latérale du sillon intertuberculaire. Le muscle pectoralis major est innervé par une branche collatérale qui lui est destinée à partir du plexus brachial. Elle porte son nom. On parle du nerf du pectoralis major, branche collatérale du plexus brachial. Concernant les actions du muscle pectoralis major, elles sont principalement au nombre de trois. La première action, elle est surtout assurée par le chef sternocostal. Ces fibres, en fait, en se contractant, vont ramener l'humérus au contact de l'axe du corps, suivant le mouvement de cette flèche. On parle alors d'adduction. C'est d'ailleurs l'un des principaux muscles adducteurs du bras. La deuxième action du muscle pectoralis major est représentée par la flexion de l'épaule ou encore l'antépulsion de l'épaule. C'est le fait de ramener le humérus ou le bras vers le haut. Cette action est surtout assurée par le chef claviculaire du muscle pectoralis major. La troisième action principale du muscle pectoralis major est représentée par la rotation médiale du bras ou de l'épaule, c'est-à-dire le fait de faire regarder la face antérieure du bras vers le dedans. Le groupe antérieur n'est pas formé uniquement du muscle pectoralis major, ou grand pectoral. Celui-ci ne représente que le plan superficiel. Si on le retire, on pourra alors voir l'autre muscle le plus profond, qui constitue aussi le plan antérieur. Il s'agit là du pectoralis minor. Le muscle pectoralis minor a pour origine la troisième, quatrième et cinquième côte. À partir de là, ces fibres vont se diriger obliquement en haut et en dehors pour aller se terminer sur le processus coracoïde, et plus exactement, le bord antérieur du processus coracoïde. C'est un muscle dont l'action sera l'abaissement de la scapula, quand on considère son point fixe au niveau des côtes, et sera, quand on considère son point fixe au niveau du processus coracoïde, il aura plutôt comme action l'élévation des côtes, il sera donc un muscle inspiratoire accessoire. Le deuxième muscle du plan profond du groupe antérieur de, de l'épaule est représenté par le muscle subclavier. C'est un petit muscle qui a pour origine la jonction entre le premier cartilage costal et la première côte et qui se termine sur la face inférieure de la clavicule, plus exactement la partie moyenne de la face inférieure de la clavicule dans une gouttière, dite gouttière du muscle subclavier. Son rôle est d'abaisser la clavicule, et donc de rétrécir l'espace ou la pince entre la clavicule et la côte, c'est-à-dire la pince costo-claviculaire. Sur cette diapositive est représentée un schéma qui récapitule tout ce qu'on vient de voir concernant le groupe antérieur. On reconnaît donc ici en rouge les différentes fibres du muscle pectoralis major avec ses origines et sa terminaison sur l'humérus et plus profondément les deux autres muscles du groupe antérieur, le muscle subclavier en haut, ici en bleu, et le pectoralis minor en bas. Le groupe postérieur des muscles de l'épaule est constitué de plusieurs muscles. Sur une vue antérieure, on reconnaît le muscle subscapulaire. Et en arrière, il y a tout un ensemble de muscles disposés par couches. Le plus superficiel d'entre eux est le trapèze. En le retirant. On peut alors voir les autres muscles plus profondément situés. En haut, il s'agit du supraépineux, de l'infraépineux, du terrestre minor, du terrestre major, du petit rhomboïde, du grand rhomboïde et de l'élévateur de la scapula. Plus bas situé, on retrouve le muscle grand dorsal. Nous allons donc détailler ces différents muscles, un à un, en étudiant leur origine, leur terminaison, leur trajet, leur innervation et leur action. Concernant le muscle subscapulaire, ici en bleu, on va l'isoler pour l'étudier. Il s'insère, comme on le voit sur cette représentation schématique, sur la fosse subscapulaire, la face antérieure de la scapula. Ces fibres sont obliques c'est dessiné ici en vert vers le dehors et se termine sur le troquin sa zone d'insertion est ici entourée en vert et épinglée en bleu il est innervé par le nerf axillaire et a pour action la rotation Médial de l'épaule tel que c'est indiqué par la flèche ici en vert. La tête donc de l'humérus regarde vers l'arrière quand le subscapulaire tire sur le troquin vers le dedans. Le muscle trapèze. Ici, en bleu, et le plus superficiel des muscles de groupe, du groupe postérieur de l'épaule. En l'isolant, nous pouvons étudier ses origines et ses terminaisons. Et on voit donc ses différentes insertions. Vers le haut, il s'insère sur l'os occipital, plus exactement sur la ligne nucale supérieure. Il s'insère aussi sur la tubérosité occipitale externe. Il s'insère sur le ligament nucal, qui est ici en bleu. Et prend aussi origine sur les processus épineux de la septième vertèbre cervicale. Et puis, des différentes apophyses épineuses de la première euh, dorsale jusqu'à la douzième dorsale. À partir de là, ces différentes fibres musculaires vont se diriger vers le dors. Leur orientation est différente selon la portion du muscle intéressé. Et il se termine sur ce qui est euh, montré ici en bleu. Tout d'abord le bord supérieur de l'épine de la scapula, puis l'acromion, puis le bord postérieur du tiers latéral. De la clavicule. Son innervation est assurée d'une part par la quatrième racine cervicale qui pénètre ici le muscle et le représenter en vert, mais aussi par le nerf accessoire, c'est-à-dire la onzième crânienne, qui va pénétrer le muscle comme on le voit là, sur sa face antérieure. Le trapèze a plusieurs actions. Il est euh, tout d'abord un puissant élévateur de la scapula comme on le voit sur cette vidéo. L'élévation de la scapula qu'on vient de voir et assurée par les fibres supérieures, qui sont représentées ici en flèche verte, alors que l'action qu'on est en train de voir maintenant, c'est l'adduction de la scapula, c'est-à-dire ramener la scapula vers le dedans, comme le montrent ces deux flèches, c'est l'adduction de la scapula assurée par les fibres moyennes du muscle. Par ces fibres inférieures qui tirent l'épine de la scapula vers le bas, le muscle assure la dépression de la scapula, c'est-à-dire il abaisse la scapula. L'autre action du muscle de trapèze, c'est la rotation latérale de la scapula, qu'on voit donc parfaitement bien ici, par la pointe de la scapula qui bascule vers le dors. C'est un mouvement qui participe à l'abduction de l'épaule. Le muscle supraépineux, coloré ici en bleu, a pour origine, comme on le voit là, après l'avoir isolé, sur la fosse supraépineuse, au-dessus de l'épine de la scapula. Sa zone d'insertion est ici indiquée par l'épingle rouge. Ces fibres sont orientées vers le dors. pour aller se terminer par son tendon terminal sur le bord supérieur du trochytère ou tubercule majeur par ce qui est indiqué ici par l'épingle bleu, le bord supérieur du tubercule majeur. Il est énervé par une branche collatérale du plexus brachial qui prend son nom, c'est le nerf du muscle supraépineux. Son action est représentée par l'abduction de l'épaule, c'est le muscle qui sera dit starter de l'abduction, en fait il permet d'assurer une abduction concernant les premiers degrés d'abduction de l'épaule. Le reste de l'abduction est assuré par son muscle synergique, c'est le muscle deltoïde. Il est aussi indissociable concernant son tendon terminal de la capsule et permet donc de jouer le rôle du ligament Actif. Concernant le muscle sous-épineux, bien montré ici en bleu au niveau de la fosse infra-épineuse sous l'épine de la scapula, nous allons aussi l'isoler pour étudier ses origines, terminaisons et actions. Son origine est représentée, comme on le voit, sur cette représentation schématique par la fosse infraépineuse et plus exactement par le territoire indiqué par l'épingle rouge le territoire étant coloré en rouge en avant du muscle rendu ici transparent les fibres vont par la suite être orientées vers le dors et le haut pour se terminer sur le tubercule majeur ou trochytère, et plus exactement son bord postérieur indiqué ici par l'épingle bleu. Il est innervé par une branche collatérale du plexus brachial. Cette branche portera tout simplement le nom de ce muscle. On parlera alors du nerf du muscle infraépineux. Ce muscle infraépineux a pour action la rotation latérale de l'épaule. Quand les fibres de ce muscle se raccourcissent, il va donc tirer sur le tubercule majeur en restant fixe au niveau de sa zone d'insertion, au niveau de la fosse infra-épineuse, ce qui aura pour action de faire tourner la tête de l'humérus pour qu'elle regarde vers l'avant. Cette action fera en sorte que l'épaule tourne vers l'avant, c'est-à-dire une rotation latérale tel que c'est montré sur cette vidéo. À propos du muscle terrestre minor ou petit rond, il s'insère sur la fosse infraépineuse et la moitié supérieure du bord latéral de la scapula, son territoire d'insertion est ici entouré en vert. Ces fibres sont par la suite obliques en haut et en dehors et se terminent sur la face inférieure du tubercule majeur ou trochytère. On voit bien là son territoire de terminaison, indiqué par l'épingle bleu. Son innervation lui provient d'une branche terminale du plexus brachial. Il s'agit d'une aire axillaire. Il a pour action la rotation latérale de l'épaule comme c'est bien montré sur cette vidéo. Le muscle terrestre major au grand rang a pour origine la fosse infraépineuse au niveau de la partie inférieure du bord latéral de la scapula. Ces fibres vont se diriger obliquement en haut et en dehors et ils se terminent sur la lèvre médiale de la gouttière bicipitale ou sillon intertuberculaire. Son innervation est assurée par une branche collatérale du plexus brachial qui porte son nom. et On parle alors du nerf du muscle terrestre major. Il a pour action l'adduction de l'épaule. Il permet aussi, comme c'est montré sur cette vidéo, la rotation médial de l'articulation de l'épaule. Le muscle grand dorsal est le plus grand muscle de l'organisme. Il est aussi le muscle le plus superficiel de la paroi dorsale de l'abdomen. Le muscle grand dorsal s'insère sur les processus épineux des vertèbres euh, dorsales, lombaires et sacrées ainsi que sur la crête iliaque par l'intermédiaire d'une aponevrose dite dorsolombaire qu'on est en train de délimiter ici par euh, une ligne en marron. Et c'est justement par l'intermédiaire de cette aponevrose dorsolombaire que le grand dorsal va avoir donc pour origine les différents processus épineux de la septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième vertèbres dorsales ainsi que sur le processus épineux de la première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième vertèbre lombaires, mais aussi sur les différents euh, processus épineux soudés euh, des vertèbres sacrées. Il s'insère aussi sur le bord ou plutôt la partie postérieure de la crête iliaque à partir de là les différentes fibres musculaires vont se diriger obliquement en haut et en dehors pour se terminer sur le fond de la coulisse bicipitale au sillon intertuberculaire. Le muscle de grand dorsal est innervé par une branche collatérale du plexus brachial nommée nerf thoracodorsal. Elle pénètre le muscle par sa face. Antérieure. Le muscle présente plusieurs actions. Il est tout d'abord adducteur de l'épaule, donc rapproche le bras de l'axe du corps. Il est aussi extenseur de l'épaule, en se contractant il va donc faire basculer le bras vers l'arrière. Il permet aussi de faire la rotation médiale du bras. Grâce à l'adduction de force qu'il assure, il permet d'aider le grimpeur. Est, il est donc dit le muscle du grimper. Il permet aussi au paraplégique, par la forte adduction qu'il assure, il permet donc au paraplégique d'utiliser le, les béquilles, et il est donc dit les béquilles du paraplégique. Le muscle est petit rhomboïde, ici en bleu, est situé médialement par rapport à la scapula. Il s'insère sur les processus épineux de la septième vertèbre cervicale ainsi que le processus épineux de la première vertèbre dorsale. À partir de là les fibres vont, musculaires vont être obliques en bas et en dehors, formant ainsi un muscle dont le corps est rectangulaire et se termine alors par la suite sur le bord médial de la scapula au voisinage de la base de l'épine de la scapula. Il est innervé par le nerf scapulaire dorsal branche de la quatrième et cinquième racine cervicale c'est un muscle qui a pour action de soulever et de médialiser la scapula, c'est à dire la tirer vers le dedans tout en la soulevant le muscle grand rhomboïde est situé sous le muscle petit rhomboïde et médialement par rapport à la scapula. Il est plus grand que le muscle petit rhomboïde, mais présente la même forme euh, rhomboïdale, c'est-à-dire sous forme de quadrilatère, dont les diagonales sont perpendiculaires l'une à l'autre. Nous allons l'isoler pour étudier ses origines, terminaisons et actions. C'est un muscle sous forme de quadrilatère ayant pour origine les processus épineux de la deuxième thoracique, la troisième thoracique, la quatrième et la cinquième vertèbre thoracique. À partir de là, les fibres musculaires vont se, se diriger obliquement en bas et en dehors, jusqu'au bord médial de la scapula. Il va se terminer sur le bord médial de la scapula, de la base de l'épine de la scapula jusqu'à proximité du bord inférieur ou angle inférieur de la scapula. Il est énervé par le nerf scapulaire dorsal, branche de la quatrième et cinquième racine cervicale. Comme le petit rhomboïde, le grand rhomboïde a pour action de soulever et de médialiser la scapula en l'attirant vers le haut et vers le dedans. Le muscle élévateur de la scapula, ici en bleu, est encore appelé muscle angulaire de la scapula parce qu'il se termine sur l'angle supéromédial de la scapula, d'où son nom de muscle angulaire parce qu'il se termine sur l'angle. Il a pour origine les processus transverses. De la première vertèbre cervicale, la deuxième, la troisième et la quatrième vertèbre cervicale. Les fibres musculaires vont par la suite se diriger obliquement vers le bas pour aller se terminer sur l'angle supéromédial de la scapula. Son innervation est assurée par des branches issues des nerfs spinaux, C3 et C4. Son action principale est représentée, comme son nom l'indique, par l'élévation de la scapula, comme montré sur cette animation. Sur cette diapositive, sont représentées deux schémas qui récapitulent euh, le trajet et les insertions des différents muscles qu'on vient d'étudier. Sur euh, cette image, on reconnaît ici en rouge le territoire d'insertion du subscapulaire, avec son origine et sa terminaison ici sur un tubercule mineur de, de l'humérus. Et euh, sur euh, l'image de gauche, on voit donc euh, les différents muscles qu'on vient de citer. On reconnaît donc ici. Euh, le muscle élévateur de la scapula, le petit rhomboïde, le grand rhomboïde et puis en bleu donc le trajet euh, du supraépineux, euh, le trajet de l'infraépineux et puis bien entendu ici le, euh, le terrestre minor et euh, plus, plus bas euh, le terrestre major se terminant sur euh, le, la coulisse bicipitale aussi, au sillon intertuberculaire situé en avant au niveau de l'humérus euh, en fait les différents muscles qu'on vient de, de citer faisant partie du groupe postérieur euh, constituent pour certains d'entre eux euh, un groupe de muscles euh, célèbres euh, célèbres par leur action euh, et par leur disposition anatomique euh, ils sont au nombre de 4 et sont nommés la coiffe des rotateurs. Il s'agit du muscle subscapulaire, supraépineux, infraépineux et terrestre minor. On voit donc sur cette image, on reconnaît le subscapulaire et les trois autres muscles de ce groupe de la coiffe des rotateurs, le supraépineux, l'infraépineux et le terrestre minor. Ces quatre muscles sont représentés aussi sur cette vue de profil de l'articulation scapulo-humérale. On reconnaît donc ici en avant euh, le subscapulaire, le supraépineux, l'infraépineux et le teres minor. Euh, ce sont des muscles qui jouent un rôle important dans la stabilisation de l'articulation euh, galéno-humérale. Vous voyez ici très bien que ces muscles vont... Euh, garder euh, la tête du virus au contact de la glène. donc il joue bel et bien le rôle de stabilisation et sont euh, tous, tous les quatre, sont en rotateur euh, c'est pour cela d'ailleurs qu'on les appelle la coiffe des rotateurs il euh, y a une, un cours destiné rien qu'à la coiffe des rotateurs c'est une autre vidéo que vous aurez à visionner Le muscle de deltoïde, ici en bleu, forme à lui seul le groupe latéral des muscles de l'épaule. Il est dit deltoïde parce qu'il a la forme de delta. C'est un muscle formé de trois chefs. Un chef antérieur, un chef moyen un chef postérieur. Il s'insère concernant le chef antérieur sur le bord antérieur du tiers latéral de la scapula. Concernant le chef moyen, il s'insère sur le bord latéral de l'acromion. Alors que le chef s'insère sur le bord inférieur de l'épine de la scapula. À partir de là, les différents chefs musculaires vont envoyer leurs fibres obliquement vers le bas pour confluer et se terminer par un seul tendon au niveau de la tuberosité deltoïdienne de l'humérus, encore appelé le V deltoïdien, situé sur la face latérale de l'humérus. Il est innervé par une branche terminale du plexus brachial, qui est ici en vert. C'est le nerf axillaire. Il va contourner, comme on le voit sur cette vue médiale, il contourne le col chirurgical de l'humérus et pénètre le muscle deltoïde par sa face profonde. Cette situation anatomique du nerf axillaire, encore appelé nerf circonflexe, explique qu'en cas de luxation de la tête humérale, le nerf axillaire est comprimé et le muscle deltoïde se retrouve donc paralysé avec donc l'impossibilité de faire l'abduction de l'épaule. L'action principale du muscle deltoïde est l'abduction de l'épaule c'est-à-dire éloigner le membre supérieur de l'axe du corps. Par la contraction de son chef antérieur, le muscle deltoïde permet aussi la flexion de l'épaule, c'est-à-dire l'antépulsion de l'épaule, comme ce qu'on voit ici sur cette animation. Et par son chef postérieur, ici représenté, le muscle deltoïde permet aussi l'extension de l'épaule, c'est-à-dire la rétropulsion de l'épaule, bien représentée sur cette animation. Concernant le groupe médial des muscles de l'épaule, il n'est fait que d'un seul muscle. C'est le muscle dit serratus antérieur, ou grand dentelé ou dentelé antérieur. C'est un muscle disposé en plusieurs digitations, 9 à 10 digitations, qui s'insère euh, sur la, la, la face antérieure et latérale des côtes et se termine sur le bord spinal de la scapula. Il est donc plaqué sur la paroi latérale. Du thorax. Sur cette coupe transversale du thorax passant par la tête humérale, on reconnaît parfaitement ici en rouge les deux muscles grand dentelés au serratus antérieur du côté droit et du côté gauche. On peut facilement donc comprendre sur cette coupe la disposition de ce, de ce muscle. Il s'insère donc ici en avant sur la face antérieure et latérale des côtes. Il reste plaqué contre la paroi latérale du thorax et va aller se terminer sur le bord médial ou spinal de la scapula. En l'isolant, on peut donc étudier ces insertions. On, on reconnaît là les différentes digitations insérées sur les côtes de la première à la neuvième ou dixième côte. Nous représentons ici en vert les différentes insertions des différentes digitations de ce muscle au niveau des côtes. À partir de là, le muscle va s'étaler sur la face latérale du thorax, passer en avant de la scapula, c'est-à-dire entre la cage thoracique en avant et la scapula en arrière, et il se termine sur le bord spinal de la scapula que nous montrons ici en vert. Son innervation est assurée par une branche collatérale du plexus brachial représentée ici en vert qu'on appelle le nerf long ou nerf de Charles Bell ou nerf respiratoire accessoire. C'est un, une longue branche nerveuse qui euh, s'étend sur la face latérale du thorax innervant ainsi euh, l'ensemble du muscle serratus antérieur parmi les fonctions du muscle serratus antérieur c'est de plaquer la scapula contre la cage thoracique il est donc stabilisateur de la scapula il permet aussi en se contractant de faire basculer la scapula vers l'avant quand on considère son point fixe sur les côtes. Quand le muscle serratus antérieur reste fixe sur le bord spinal de la scapula, il va plutôt tirer les côtes euh, transversalement vers le dehors augmentant ainsi le diamètre latéral de la cage thoracique. Il sera donc inspiratoire, accessoire, d'où le nom du nerf qui lui est destiné. Nous avons donc ainsi terminé la description des différents muscles des différents groupes de l'épaule. Nous terminons donc le cours en récapitulant ce qu'on a vu, mais cette fois sur différentes images montrant les muscles disposés en plusieurs couches. Sur cette vue antérieure de l'épaule, du bras et de l'avant-bras, nous reconnaissant ici le muscle deltoïde encore couvert par son fascia ou aponeurose. En retirant le fascia, nous pouvons euh, bien voir le muscle deltoïde sur cette vue donc, latérale, avec ses fibres euh, orientées vers le bas et se terminant sur la face latérale de l'humérus. Nous reconnaissons aussi sur cette vue latérale le muscle Uh, pectoralis major en avant, le, les digitations uh, au faisceau du muscle serratus antérieur, ou donc les antérieurs à ce niveau, et uh, le trapèze étant le plus superficiel ici du groupe postérieur, l'infraépineux, puis le terrestre major qu'on reconnaît ici un peu plus bas, et le latissimus dorsi plus bas encore. Sur cette vue antérieure, nous reconnaissons là le les muscle pectoralis major avec ses trois chefs, claviculaires, sternocostal et euh, abdominal ou aponeurotique. On reconnaît aussi ici les, le chef claviculaire du muscle deltoïde, puis le, le, le chef moyen du muscle deltoïde. Entre ici le euh, pectoralis major et le deltoïde, euh, on voit très bien ici le, le sillon deltopectoral ou chemine. La veine céphalique qu'on verra par la suite. Quand on coupe là le muscle pectoralis major, on le coupe donc à ce niveau et on le récline vers le dors, on peut donc voir le muscle plus profondément situé sur le pectoralis minor. On reconnaît donc bien ici le muscle pectoralis minor avec son insertion ici sur le processus coracoïde. en retirant complètement le muscle pectoralis major, donc on ne voit là que son tendon euh, terminal d'insertion sur le sillon intertuberculaire, on peut voir donc parfaitement bien ici les deux muscles euh, profonds du groupe antérieur, on reconnaît donc là le muscle subclavier, et plus bas le muscle pectoralis minor. Sur cette image est sectionné là le muscle deltoïde, et il est donc écarté ici par, un phare à bœuf, donc un écarteur. Sur ces yeux antérieurs, nous pouvons aussi reconnaître là le muscle trapèze. Sur ces yeux antérieurs, mais cette fois-ci après avoir retiré l'ensemble de la cage thoracique et ses constituants, on peut voir là le muscle subscapulaire faisant partie du groupe postérieur se terminant par son tendon sur le tubercule mineur. On voit là euh, tiré par l'écarteur le muscle deltoïde et on reconnaît ici une, une partie, le, la partie terminale du muscle latissimus dorsi qui cherche ici la, le, le sillon intertuberculaire. Sur cette vue postérieure, on peut voir euh, différents muscles du groupe postérieur sur un cadavre. On peut reconnaître là le muscle euh, petit rhomboïde. Plus bas, le muscle grand rhomboïde. On voit ici latéralement le muscle dentelé. À ce niveau, le muscle supraépineux, le muscle infraépineux au niveau de la fosse infraépineuse et on reconnaît ici le muscle teres minor et plus bas, plus bas que le muscle terrestre minor, on voit ici donc parfaitement le muscle terrestre major. Encore plus bas, on reconnaît là le plus grand muscle de l'organisme, c'est-à-dire le muscle latissimus dorsi avec son aponevrose dorsolombaire d'insertion qu'on a étudié tout à l'heure. Sur cette vue postérieure aussi, on peut... Euh, reconnaître bien entendu ici l'épine de la scapula sectionnée et donc euh, on reconnaît là au-dessus de l'épine de la scapula le muscle supraépineux au-dessous du muscle infraépineux le muscle ici terrestre minor et plus bas euh, situé le muscle terrestre major avec à ce niveau latéral le muscle deltoïde coupé partiellement. sur cette vue euh, latérale euh, on peut bien voir le groupe médial des muscles de l'épaule, représenté ici sur un cadavre par le muscle serratus antérieur. On voit parfaitement bien ces différentes digitations, ces différents faisceaux. Et euh, toujours sur cette vue latérale, on peut reconnaître ici le groupe antérieur des muscles de l'épaule, représenté par euh, le pectoralis major, ici en avant. Et le groupe postérieur, ici, représenté par le muscle latissimus dorsi, ou grand dorsal, entre le grand pectoral triceps majeure en avant et le latissimus dorsi en arrière. Au fond, il s'agit d'une zone dite creux axillaire, qu'on reverra dans un cours à part. Voilà, donc c'était euh, les muscles de l'épaule. Je vous remercie.